Dans ce tutoriel, je vous présente la base de données bibliographique Doctrinal Plus. Il s'agit d'une base de données juridique qui propose trois types de sources des articles de revue, de la jurisprudence française et européenne et de la législation française et européenne. Elle est disponible dans les ressources en ligne des bibliothèques de Rennes. L'intérêt de Doctrinal Plus est de pouvoir effectuer une recherche dans plus de 300 revues de différents éditeurs juridiques. Si l'on filtre cette liste en choisissant un domaine tel que droit des sociétés, on voit que les revues couvertes émanent d'éditeurs aussi variés que Lamy, Dalloz, LexisNexis, Jolie. Cette base propose également d'inclure dans vos recherches des contributions parues dans des mélanges. Un mélange est un recueil d'articles publiés en l'honneur d'une personnalité. C'est une fonctionnalité intéressante car peu d'outils référencent ce type de document. Doctrinal Plus permet des recherches efficaces puisque vous pouvez combiner les sources interrogées et ainsi chercher par exemple un arrêt et des commentaires sur celui-ci, une loi et des articles citant cette loi, voire même combiner les trois types de sources. Procédons à un exemple. Je m'intéresse à l'abus de géolocalisation. Dans ce cadre, je cherche le pourvoi numéro 10, 18, 36 et des commentaires s'y rapportant. Je coche « Expression » afin que le moteur prenne bien en compte notre référence et je décoche « La législation ». J'obtiens d'une part le pourvoi et d'autre part 24 références d'articles de revue qui se réfèrent à ce pourvoi. Dans certains cas, le lien vers le texte lui-même est présent, comme ici pour cet article des petites affiches. Dans le cas contraire, vous devez vérifier si la revue est disponible à la bibliothèque, en version papier ou en ligne. Cette première vidéo a permis de vous familiariser avec la base de données Doctrinal ⁇ Pour aller plus loin, un module d'aide vous permettra d'approfondir les différentes fonctionnalités.